Et eh bien, c'est toutes et tous la même compagnie, les, les 16h. J'espère que vous, vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui de retour avec le camion, le DAF. Mon dieu, la réparation qu'on a dû lui faire, sans déconner, suite à la dernière vidéo. Enfin, une des dernières vidéos, en tout cas, avec Arthur. J'espère que vous avez apprécié. Eh bien ces, ces dernières vidéos, tout ce que je sais c'est que vous avez apprécié eh bien, les précédentes vidéos S'il vous faut on peut penser au, à, mes, à mes premières vidéos où justement on se prenait pas la tête et les vidéos duraient euh, un petit peu longtemps et Donc aujourd'hui c'est un petit peu rebalote puisque je ne sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui On est à Winefield à Mygotopia, donc la ville de Winefield cette fois-ci puisqu'il y a à deux épisodes de cela on est allé sur Winefield mais on n'est pas rentré dans, dans la ville Donc là on est dans la ville justement, je me suis fait remorquer, euh, je me suis fait remorquer ici parce que là c'était pas bon du tout Donc voilà on, on s'est arrêté ici c'est là que notre camion était vraiment HS. Donc on s'est fait vraiment remorquer pour le coup sur Onefield ici pour les réparations. Et également les customisations. J'ai eu quelques petites surprises. Puisque Fox est venu me passer compagnie. Parce que j'étais à l'arrêt pendant quelques jours quand même. Mine de rien, il fallait réparer pas mal de choses. Et donc Fox m'a fait des petits cadeaux. Donc je suis vraiment super content et je le remercie. Je vais vous montrer. Hop, j'ai juste mince, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment recentrer la vue si c'était possible. Tout à fait, c'est vraiment bien fait. C'est superbe. Bon. D'accord. Bon écoutez, c'est super, je ne peux pas recentrer la vue. Euh, mon jeu il est bugué aussi, alors je ne sais pas ce qui se passe. Mon jeu est absolument bugué. Euh, C'est-à-dire que tout tourne au ralenti pour ma part. Euh, sauf le volant, ça c'est réactif. Mais alors, quand je bouge ma souris ou que j'appuie sur une touche, voilà. <rire> voilà, je, je viens d'appuyer sur la touche 2 hein, pour mettre la vue extérieure et ça fait des screenshots. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça va mon ref Bon, regardez cette petite SM Company, magnifique. Et regardez ce petit euh, fanion sur le dessus, magnifique également. Regardez le petit ordinateur avec la chaîne YouTube, bien sûr, de Fox. Et puis, euh, voilà la petite tablette Sons of the Forest. Le petit, pareil, la, le petit rond avec l'image à la GTA. Euh, le petit... Euh, la petite boule sur le volant, Madventure. Et puis derrière, j'aimerais bien vous montrer. Mais comme je ne peux pas... Voilà, regardez comme c'est trop stylé derrière. Ah. Superbe, bon je peux pas zoomer mais vous avez compris Vous avez compris Et pareil les bières, alors là on les voit pas mais c'est un clin d'œil à, à une story Instagram que j'ai fait Une bière qui s'appelle l'altruiste en Alsace, voilà Bref donc voilà un grand merci à Manu, uh, My goodness, oui Un grand merci à LCC Fox en fait qui m'a du coup Vous l'aurez compris, créé un pack custom euh, Avec le sizel euh, Mais il m'a créé vraiment tout un gros pack custom Regardez il a, il a tout customisé Alors t'as la tasse euh, madame Voilà T'as la tasse avec le logo, t'as la tasse euh, Twitch, la tasse YouTube. Regardez, en plus, il a fait des, des jolis montages. Là, je fais du surf, carrément. Euh, <rire> ça, j'adore, vraiment, je suis fan, fan, fan. Ce sera pour, pour l'été, là, très bientôt. Voilà, à également, Grand Utopia. Donc là, on va rester sur la tasse M Company. Donc de même pour, euh, pour le cadre rond, là, le petit ordinateur, la tablette euh, et les posters derrière. Attends, c'est pas fini, il y a aussi ce poster-là, c'est chez moi, ici. <rire> En fait du coup c'est référence à moi Parce que à chaque fois je disais qu'à coca Island c'est chez moi Et puis là voilà il est 16h Le petit poster, bah c'est tu sais quoi on va prendre ce poster là Cette fois-ci voilà on va prendre ce poster là Et puis les 50 000 abonnés, le coussin 50 000 Parce que les gars encore un, un grand merci à vous Donc voilà beaucoup de choses Et les customisations sont infinies parce qu'il m'a vraiment fait Beaucoup beaucoup de choses Donc là vous avez à peine une petite fourchette de tout ce qui est possible Et donc pour les prochaines vidéos je euh... Ah oh J'avais pas vu que j'étais dans le négatif Qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment c'est possible que je sois dans le négatif Ok, bon, je crois qu'on est plutôt pas mal. J'allume, hop, les feux de croisement. Hop, et on va directement partir. On va se chercher, eh bien, une entreprise pour faire euh, une offre de traction. Voilà une petite mission euh, pour se refaire de l'argent en partant de Winefield. Prix kilométrique. Oh, bah là, on a un, un gros truc, un bateau. Euh, mais le problème, jusqu'à Maltaire, ça fait quand même beaucoup. Après, ici, cette route, on ne la connaît pas. On a Two Rivers, qui serait sympa également d'aller voir... D'explorer cette route Ce serait vraiment sympa Autant qu'on en profite Qu'on soit à Mygotopia Parce qu'on va pas rester indéfiniment à Mygotopia Et eh bien voilà Batterie de voiture usagée Hop c'est l'heure de prendre le petit café on en profite Hop le café dans la tasse Et me compagnie bien sûr Et je vous raconte une anecdote ou pas Là le café que je suis en train de boire Faut savoir que Je me suis euh, brossé les dents juste avant je... Parce que Pourquoi bah Parce que je suis con Tout simplement J'ai confondu J'ai tout confondu ce matin, non parce que comme aujourd'hui euh, il faut que je parte là dans, dans deux heures et tout j'ai une réunion et que... Merde il faut que j'aille à gauche Oh c'est pas vrai Bref et en fait du coup je sais pas pourquoi j'ai paniqué Et je me suis brossé les dents avant de boire mon café Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Hop Non c'est pas grave. on fait un petit, euh, petit demi-tour euh... Ça fait toujours plaisir Hop Alors, Je suis pas sûr que ça fasse plaisir aux habitants mais Moi je m'en fous je, je connais le gabarit de mon camion Je m'appelle pas Arthur je vais, vais remettre la faute mais c'est pour la blague hein. C'est moi qui l'ai fait quand même euh, Détruire mon camion hein, qu'on soit bien d'accord hein. Ok par contre c'est vrai que le retour de force Il a changé parce qu'on avait changé les réglages pour la voiture Et là c'est pas du tout pareil Et c'est vraiment sympa bon moi je m'y fais euh, Moi je suis pas compliqué Mais c'est rigolo quoi Mais c'est très sympa comme ça j'aime bien J'aime bien c'est une autre expérience Alors 40 km h ok Qu'est ce que c'est que cette histoire là Qu'est-ce que c'est que ce chantier Ok, Viviani Bridge 250 mètres de long Pour ce pont que nous traversons, bien sûr Y'a pas d'eau Y'a pas d'eau Bon là, le rond-point, 1 hein. On se connaît, on se cesse, y'a pas de police <rire> Faut peut-être pas exagérer des bonnes choses Allez, on est arrivé Et salut copain, c'est la première fois que je viens ici C'est bien ici Bonjour Hop, on ouvre la fenêtre Bonjour C'est bien ici <rire> Offre de traction Yes c'est bon euh, C'est tout bon D'ailleurs ça y est j'ai enfin activé l'option Attelage avancé Vraiment les mecs Donc là on va rire Là les gars je vous confirme que j'ai Attelage avancé Donc normalement ça, ça rentre pas comme ça Et là on va rigoler Je <rire> suis tendu Parce que je sais que à tout moment ça marche pas Là par exemple ça marchera pas Bah oui Bah oui ça marche pas <rire> Là je baisse l'arrière Bah je vais Ok. Peut-être baisser l'avant aussi Et là maintenant je peux reculer Ah purée c'est trop bien Et là je suis bon Ok Nice Et est-ce que je peux remonter Les suspensions Tout à fait Oh c'est trop bien C'est trop bien Bon du coup je l'ai fait en vue extérieure les amis Parce que c'était ma première fois que je le faisais pour de vrai Et pour les prochaines fois j'aurais plus besoin Maintenant je le sais qu'il faut baisser les, les suspensions Ça c'est vraiment ça fait partie des nouveautés Qui datent depuis un petit moment maintenant Et, et, et j'avais jamais euh... Enfin vous savez le, le, le, lever et baisser les suspensions C'est quelque chose que j'ai jamais euh... Que j'ai jamais exploité parce que j'ai jamais fait les attelages avancés Donc là c'était vraiment la première fois Que, que je fais ça et, et c'est C'est vraiment génial donc en fait le problème c'était pas que j'étais pas droit pour le coup finalement c'était juste que j'étais justement trop haut Donc rien à voir Ok je suis trop content les gars d'avoir découvert ça Genre là euh, c'est bon je vais de nouveau devenir routier <rire> Non bref c'est cool Pourquoi tu freines Oh purée c'est pas vrai En plein élan on était en train de doubler Non mais il faut pas faire ça on est sur la voie de gauche Sa mère l'hypopette Oh non c'est pas vrai, c'est un scandale ce qui se passe Ah c'est parce que les deux voix se re... Non mais franchement c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi, bon tu m'excuseras Mais là c'est tu nous fais n'importe quoi Je te passe devant frère parce que tu n'as pas compris le principe Et comme tu veux nous laisser passer, merci beaucoup Voilà merci mec hein. Voilà merci hein, Regarde, droite gauche droite gauche Voilà c'est gentil hein, de vouloir nous laisser passer hein. Dans ce cas là quand t'es une victime tu te mets sur la voie de droite d'accord Tu te mets pas sur la voie de gauche <rire> Et puis maintenant c'est l'autre devant qui me fait des break check Non mais ils veulent tous ma mort Bon, du coup on rejoint de nouveau une route normale, en pleine découverte, avec cette intersection ici où nous sommes bien sûr à caractère prioritaire. Bonjour. Et vous voyez, une route à mon avis secrète ici, et je... Mon petit doigt me dit que ça doit relier le petit chemin qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ça m'étonnerait, mais... Je sais pas. Il y a moyen, en vrai, je suis excité d'aller essayer. Là, vous voyez, il y a quand même plein de routes secrètes cachées. Donc je pense sincèrement qu'on euh, va vraiment faire un live. Ou une vidéo euh, spéciale où on va explorer les routes. Vraiment, j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Si vous préférez qu'on fasse ça en live ou en vidéo. Oh, par contre, là c'est Los Angeles. J'avais pas fait attention. Mais là c'est un petit peu Los Angeles, là messieurs, dames. Oh là là, c'est magnifique ici. Malgré qu'il y a l'autoroute derrière. Parce que je vais considérer ça comme une autoroute. Mais euh... Oh là là. Ça doit être trop bien de vivre ici. Oh là là il se chauffe, oh là là il se chauffe, est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va y arriver Bien sûr qu'il va y arriver, pourquoi il n'y arriverait pas Hop Et moi Moi aussi je suis capable. Moi aussi je suis capable. Mais oui vous inquiétez pas les amis, je sais ce que je fais. Hein. Je me permets de le faire parce que je sais que ça passe sans problème. <rire> moi j'ai pris le seigneur quoi mais euh, Je savais que ça passerait. Vous avez vu Je roule quand même bien. Je roule tranquille ou bilou. Voilà. <rire> Bon admirer le paysage les amis parce que vraiment c'est pas tous les jours qu'on ira sur Mygotopia Et vraiment le travail monstre de My Godness Clairement le mec je suis jamais allé là Ça me dit rien du tout C'est trop bien Si, si, si vraiment c'est de la découverte c'est incroyable Parce que là pour moi je ça me dit rien du tout là Two rivers Ouais je suis pas persuadé que j'y suis allé une fois Donc euh, bon il faut une première, première fois à tout et c'est super Alors voilà pourquoi le trajet risque d'être un peu plus long euh, sur le GPS C'est justement à cause de ces montées là pas mal de montée donc ça ralentit beaucoup. Euh, ok. Aucun souci. Ça penche à droite. Et hop, ça penche à gauche. Ça fait dérancher le bassin. Hein Moi, Yann Mete Bridge. Et on passe au-dessus d'une rivière. Mais quand je vous dis que la Haute-Savoie c'est vraiment les États-Unis. C'est. J'ai raison en vrai. Hein. <rire> Oh la brume, la vapeur d'eau qui doit se dégager. Oh, c'est tellement beau, vraiment. Hein. Comme dirait euh, Mkolo euh, en, euh, en 2015. Oh, c'est génial, oh, c'est génial. <rire> ouais, c'est vrai. Wow. Attendez, je regarde un petit peu. Oh là là là là là. Oh là là. Oh. et eh, juré, juré que c'est pas magnifique. <rire> vraiment, c'est un truc de malade. Oh là là là. là. Bref, admirer quoi. Juste admirer. Oh là, il y a une voiture qui a, qui a un, un peu moins apprécié la route, visiblement. <rire> mais euh, c'est juste magnifique. Bon, donc là, les gars, en commentaire, non seulement je veux des euh, GG L7C Fox pour euh, la customisation euh, du euh, pack euh, Seizel. Mais euh, je veux aussi des GG My Godness pour le travail. Même si je pense que beaucoup connaissent cette route-là. Pour moi, c'est la première fois que je découvre, donc... Euh, Lepman Bridge Tout à fait En plus il fait super beau d'un coup là Ok Oh là là là C'est ouf Là derrière vous voyez là c'est un vrai lac Ça c'est un lac Tu heures de pique-nique Non mais ça va la vie est belle ici On se prend pas trop la tête Non mais ça franchement si on avait ça chez nous Ou si j'habitais là dans le coin mais en fait, je passerai mes journées à venir ici, quoi. De toute évidence, je passerai mes journées à venir ici. Oh, j'ai de, euh, de nouveau envie d'habiter en Haute-Savoie. Je sais que là, c'est les Etats-Unis et tout, mais je suis désolé, c'est quasi la même chose. <rire> Vraiment, hein, en termes de paysage euh, et d'ambiance. À part qu'il n'y a pas les lignes jaunes au milieu et tout. Euh... Voilà, les vaches, tout. Enfin c'est exactement. Oh là là, ça c'est un lac Fox Miss, ça c'est. Mais non ça c'est pas un lac ça. Non excusez-moi je me suis un peu enflammé. <rire> oh là là là Oh, oh là là, là bah, a eu une cascade, Non mais frère, c'est bon. Bon maintenant on les connaît les cascades sur, euh, sur euh, Grand Utopia, hein, mais. <rire> c'est les chutes. C'est même pas les chutes du Niagara ça C'est 50 000 fois mieux. Alors regardez à droite on a. MC. La route n'existe pas Est-ce que un jour elle sera ouverte J'ose imaginer que oui On a un petit totalisme. ici Pas mal Allez Maintenant on peut y aller à fond les ballons ne oh, veut pas passer la vitesse Si c'est bon il a réussi Allez plus de 3 km pour uh, Two Rivers Euh Qu'est-ce qui se passe là Euh y a pas un petit problème Dans ce qu'on suis... qu est en train de voir là je suis mort Je <rire> suis mort Quoi Non c'est des fous. Eh c'est des fous <rire> Juste entre les plots, sens inverse, c'est rien qui va Là c'est American Truck mais genre tellement mieux quoi. Là, on a une petite route, hein, mine de rien. Euh, bah chouette. Bon, on est quand même sur Two rivers, hein. ça y est, on est arrivé quoi. Mais euh, là, c'est un petit peu de la ville, euh, c'est chouette. Et il a pas marqué son stop, lui. Je... Et, oh, oh, oh euh, les suspensions, ils ont dû prendre cher là. Hein. Ils ont dû prendre cher. Allez hop, on switch à droite. Et hop, là, et En plus, on va faire les petits points d'interrogation. On passe au-dessus de la rivière. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Oh Oh Bien sûr Bien sûr, bien sûr, je veux Là, à mon avis, il ça, ça, y a aussi des routes en pointier. Là, je pense qu'il y a plein de petites routes cachées derrière. Pour être très honnête. Hein. C'est obligé. Hein. Hop là Petite cinématique, les amis, de Two Rivers. Avec notre joli camion ici. Un château sur le fond qui surplombe la montagne. Clairement là on peut parler de, de montagne sans aucun problème. La rue principale j'imagine de cette euh, ville. De Two Rivers. En tout cas une des rues principales. Avec également un petit clocher. Les lampadaires. Euh, ah les lampadaires qui sont un petit peu plus européens là sur le coup. Ah on ne parlera pas de... Voilà hop la série apparu ni vu ni connue. <rire> oh le petit pont avec la Tesla. Oh, Eh... Il n'y a pas de borne de rechargement ici. Hein. Ok, petite vue, allez prendre des photos. Bon là, c'est pas non plus le meilleur endroit pour prendre des photos. Si je pouvais être honnête avec toi, il y a d'autres endroits où tu pouvais vraiment prendre des photos sur le chemin. Bon, je dis ça, je dis rien. Après, je ne te juge pas. Qui sommes-nous pour juger Voilà, petite maison un petit peu euh, au bord de l'eau. Ça va, la vie est belle. La vie est plutôt belle par ici, j'ai envie de dire. On ne se, se prend pas trop au sérieux ici. ce que je vois, c'est cool. Des vrais Suisses. <rire> J'ai toujours pas installé le mode avec les motos Je suis désolé j'y ai pas pensé Je ne peux pas penser à tout mais je le ferai pour la prochaine fois Vous voyez le feu vert là Vous le voyez bien le feu vert hein Putain oh, C'est abusé ça C'est abusé non franchement faut pas, hey, faut pas exagérer hein. Faut pas exagérer des bonnes choses euh, Trop bon trop con quoi C'est un super endroit pour discuter vous avez raison Après si jamais il y avait une terrasse à côté hein. <rire> Je dis ça je dis rien Allez on va à gauche Alvin Drive Très bien Et en plus il y a euh, un mécano juste ici donc c'est parfait Ça va nous permettre aussi de refaire des nouvelles customisations Si jamais je refais des livraisons en partant d'ici Hop oh merde. oh merde Quel échec Tiens d'échecs <rire> euh, Il va en découdre le mec derrière là dans la voiture il va me rentrer dedans ou quoi Il est fou euh. C'est là Ah oui c'est là Oh purée Hello guys Hop alors attendez Où c'est que tu veux que je décharge dis-moi Oh Bah oui quand même peut se permettre une petite manœuvre là quand même. elle est pas elle est pas bien compliquée. Hein. elle est pas bien compliquée. hop très bien. Moi, je vous montre comment on fait les amis. Ah, attendez je me suis j'aurais pas dû m'arrêter si vite mais non c'est pas grave. hop. voilà. Oh, C'était bien parti, j'ai un peu chié dans la colle C'est pas grave Oh purée, attention, oh, ok c'est bon oh, oh, oh. Ça aurait été dommage, hein mon camion il est tout propre Voilà Et hop là Oh c'est propre Ah Et voilà le travail Pas mal hein <rire> Bah c'est pas mal Et sinon après je tape dans le truc Ce serait dommage Bon les amis j'espère si que vous avez kiffé cette vidéo Vraiment c'est régalé Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le commentaire Et l'abonnement qui fait plaisir Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Je fais plein plein plein de bisous Hop play Ciao tout le monde